Choisi un thème qui qu est la séparation par lequel on est tous passés, on a tous quitté, on s'est tous fait quitter, après dans des proportions évidemment variables. Il y a des gens qui sont plus souvent quittés et qui devraient se poser des questions, hein. ils le font rarement parce que c'est rarement ce à quoi les psy les encouragent. Hein. Puis il y a ceux qui quittent plus souvent et qui doivent également se poser des questions, hein. comme moi par exemple, c'est plus souvent moi qui pars, mais du coup je dois me poser d'autres questions en me disant bah, ce que tu recherches existe-t-il Peut-être. J'ai peut-être mis la barre un peu haut déjà pour une YouTubeuse. Bon. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme d'influence. Les femmes, c'est du chinois. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Edouard. Moi, je ne suis pas dans la ligne dominante. De... Comment elle s'appelle, depuis Je suis pas en Je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais je l'ai niqué. La littérature, oui. oui. ah, ah, c'est vous. Je n'ai pas la pierre, il a niqué. Ah, y a pas Déjà, je voudrais saluer euh, Stéphane-Edouard. Ce fameux homme d'influence. Le, le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui la playlist vidéoscopie, ce sont ces études de texte, études de... Pas études de cas, les études de cas, ce sont les conversations téléphoniques, enregistrées, avec les clients qui le, qui le souhaitent et qui l'acceptent, où je dénoue leur dilemme relationnel. Je m'appelle Stéphane Edouard, je suis ingénieur et sociologue, et il paraît que je ne suis pas trop mauvais à expliquer les dynamiques hommes-femmes et relationnelles en général. Dans cette nouvelle playlist appelée, disais-je, Vidéoscopie, nous nous intéressons aux productions d'autres créateurs de contenu. Aujourd'hui, je m'attaque, entre guillemets, à... Comment s'appelle-t-elle, d'ailleurs Je n'ai pas noté son nom. Bon, Soigne bah quelque chose. Soigne quelque chose, dans le cadre d'une vidéo qui traite de la rupture. Voilà. Je vais donc, euh, dans ce champ contre champ, distiller, quand j'en sentirai l'opportunité, euh, ce que je pense de, voilà, de son discours, de son recul, et puis euh, vous infuser comme ça deux trois, deux, trois de mes théories sur le, sur le sujet. Euh, Est-ce que j'ai dit qu'il fallait. Euh, pousser la vidéo pour favoriser l'algorithme et nous permettre de se mettre des soussous -sous dans la peau-poche pour m'offrir euh, ma Ferrari FF et euh, ton Porsche Cayenne. Donc, j'ai pas encore dit ça. Bon, <rire> non, maintenant, c'est dit. dit. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait s'abonner à la chaîne si on voulait comprendre les relations hommes-femmes et les dynamiques relationnelles Non, non plus. ça non plus, j'ai pas dit. Non. Bon, mais je, je l'ai pas dit. Dur. Oui, alors c'est dur, chérie, Swan, mais c'est faux déjà, hein, parce que... <rire> Je commence fort. Oui, c'est dur, mais c'est faux, parce qu'en réalité, il euh, faut définir le sens des mots dont on parle. Et c'est pas parce qu'on parle d'émotions et de sensations que les mots ne sont pas précis. Hein. Comme disait justement Cochet, euh, plus c'est poétique, plus c'est précis. Hein. La poésie, c'est pas l'imprécision, le vague. Lucchini citait souvent cette phrase, les gens ont de la poésie, une, une idée si vague, que ce vague même devient la poésie. Eh bien, quand on parle d'émotions, elle désagréable euh, plus on est vague, euh, plus on s'embourbe dedans, il faut, faut être très précis. 1. Tu parles d'amour, du verbe aimer, lequel Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez que aimer, ça ne veut rien dire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a dix formes d'amour de la plus euh, filiale à la plus sexuée. Hein, euh, vous connaissez sans doute Erosphilia et Agape. En grec, il y avait également Pornéia, Pothos, Mania, euh, Storgé, Harmonia, Enoia, Caris. Hein. Puis il y a un article sur, sur, sur, ce, sur les différentes déclinaisons du sentiment amoureux qui se trouve sur mon blog omni lien en description ou dans le coin supérieur de l'écran. Donc déjà, euh, on t'aime, on t'aime. Euh, bon, moi, en général, quand les gens se barrent, c'est qu'ils t'aiment pas autant que tu le crois. Et puis surtout, de quel amour on parle, et également, euh, est-ce que tu as compris, chéri, que c'était pas un interrupteur on-off, avec jour-nuit, jour-nuit, jour. comme dans Les Visiteurs. Nuit Jour. Nuit Mais c'est une, une courbe, hein, c'est une sinusoïde. Ça, le niveau d'intérêt, c'est quelque chose qui évolue de jour en jour et qui se balade. On aime de plus en plus, de moins en moins, et puis un peu plus de nouveau, un, petit, un peu moins de nouveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'en comprendre ce qui se passe autour de la dérivée. La dérivée, c'est la pente. Et, et, et les niveaux, aimer quelqu'un à 60%, 70%, 80%, 90%, 90%, ça n'a rien à voir. À 90, on est transi, on est amoureux. À, à 50, euh, c'est un contrat comme ça, un peu pragmatique. Et puis à 45, on n'aime pas, mais on est encore là parce qu'on construit du ressentiment. On verra qu'il n'y a aucune en fait, structure dans sa pensée, au titre que comme une femme... Elle sent, et le plus important, c'est de sortir, en fait. Donc, elle va, elle va chialer à longueur de vidéo. Elle va, avec une impudeur qui met presque mal à l'aise, euh, nous montrer son intimité. Mais on voit qu'à aucun moment, elle n'aura besoin de comprendre ce qui s'est passé pour passer à la suite. Alors qu'un homme, tu m'as déjà entendu le dire, je pense, Christophe, si un homme de 40 ou de 80 ou de peu importe, ou de 18 ans ou de 14 ans n'a pas compris pourquoi une histoire passée est terminée, alors elle n'est pas terminée. Dans le logiciel masculin, quand on est itératif, on ne passe à l'étape suivante que quand on a compris les raisons de la précédente. Elle, on verra que c'est facultatif, en fait. Elle a juste besoin de s'aimer et de ce que, ce que nous découvrirons dans quelques minutes. Je vais essayer de me filmer au moins une fois par semaine. Ces prochains mois pour vous montrer ce qu'il en est. Sois de bérisser si tu regardes cette vidéo. <rire> J'ai pas compris à qui elle s'adressait, mais peu importe. Alors Alors Sur cette chaîne, je vous ai fait rigoler en vous parlant de sexuelle. J'ai promis d'éviter les commentaires sur le physique parce que c'est trop simple. Mais déjà, moi, personnellement, physiquement, je ne peux pas être avec une fille qui a des mollets plus gros que moi. <rire> c'est un fait, je veux dire, c'est vérifiable. Dire, tu prends un centimètre, tu fais le tour du mollet, la meuf elle a plus de mollets que moi, c'est pas possible. Je vous ai fait rigoler en vous parlant de la Je vous ai fait rigoler en vous racontant une histoire avec un homme violent. Et je vous ai fait rigoler... Donc là déjà, elle vient de nous avouer deux choses qui ne sont quand même pas euh, à trouver sous le sabot d'un cheval. C'est qu'en fait, le but de sa chaîne, c'est de faire rire, c'est-à-dire de divertir, donc de, de créer du divertissement à partir d'un matériel qui est ses propres anecdotes, mais très négatives tu vois, c'est-à-dire, euh, manifestement, on n'est pas allé voir, c'est un travail que je, je n'ai pas fait parce qu'en fait j'avais déjà la gerbe après la première vidéo, mais enfin si on avait voulu le faire le travail sérieusement, pardonnez-moi, il fallait aller l'écouter, rire, ou plutôt construire du divertissement sur la base d'une soi-disant agression sexuelle, donc j'imagine que comme d'habitude, elle n'a pas été jugée, il n'y a pas de témoin, donc c'est totalement euh, sa parole contre l'inconnu et le disparu. Donc à un moment, je demande un minimum d'échelle et de gradation. C'est-à-dire que si tout est drôle, ça veut dire que plus rien n'est drôle. Tu vas l'armoyer dans quelques instants sur la disparition du mec que tu, que tu que appréciais, que tu kiffais. À quelle, quelle gravité tu donnes aux événements si tout est égal Ça veut dire que tout est arbitraire et ça veut dire que que qu'à la limite, euh, plus rien ne prime, ça veut dire que tu, tu ne peux pas penser si tout est égal. Si une, une simple séparation normale vaut, équivaut à une agression sexuelle et équivaut à un mec qui te, qui te tape dessus, quel est le degré de sincérité de ton propos et surtout quelle est le, le, la réalité des faits C'est pas possible. Si tout est égal, ça veut dire que dans ta tête, tu combles les blancs, tu combles les trous, il y, y a quelque chose qui déjà, euh, sans te faire un procès en insincérité parce que t'es une youtubeuse et que tu cherches à faire des vues auprès du plus grand nombre, au lieu comme nous, de chercher à avoir un petit nombre et les plus intelligents, c'est pas un procès en insincérité, c'est simplement que je me demande quel degré de crédit accorder à quelqu'un qui met sur le même plan une rupture amoureuse simple, un, la violence et une agression. À un moment, quels sens sont les mots Qu'est-ce que c'est qu'une agression Qu'est-ce que c'est que de la violence Si ça peut te susciter... Le même réflexe qu'une simple rupture. Non, je, je sais pas trop si on va rigoler ensemble en regardant cette vidéo. Je suis restée deux ans et demi avec un homme que j'aimais à la folie pendant plusieurs mois. Il m'a proposé d'emménager chez lui et un jour j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit ok, j'arrive. On avait une relation à distance, je suis allée lui rendre visite quelques semaines avant de donner mon préavis. On a fait l'amour, on s'est dit des mots bon d'amour et le Oui, alors en fait, tu vois que comme, comme beaucoup de femmes, euh, le plus important est esquissé. C'est-à-dire, le, le, le logistique est balayé comme ça en, en un instant entre deux babilles. Et par contre, quelles sont les syllabes Quelles sont les pré-finales qu'elle allonge C'est le ou de amour. Donc en fait, on aura beaucoup et on le verra tout au long de la vidéo, on aura beaucoup plus de détails sur sa physionomie. On y aura des zooms sur ses boobs en permanence. Mais logistiquement, là, vous avez le, le summum de la description dont elle a été capable de nous gratifier. C'est un instant. Et ça mérite qu'on s'y arrête, Faut bien, pour bien comprendre. Parce qu'elle le bâcle alors qu'en fait tout est là. C'est une relation à distance. Comment se sont-ils rencontrés On ne sait pas depuis combien de temps. On ne sait pas quel âge ils ont, on ne sait pas. Les, les trois premières questions que moi je poserai en, en étude de cas. Quel âge avez-vous Depuis combien de temps Etc. Tout ça est esquissé. Relation à distance veut donc dire inconnue. Les choses ne, ne peuvent être très agréables à distance. Elles peuvent dessiner un contexte. Elles peuvent esquisser des perspectives, mais il n'y a rien qui a commencé. Vous ne connaissez pas quelqu'un à distance. Vous ne connaissez pas quelqu'un quand, quand vous ne savez pas son odeur le matin, quand vous ne savez pas comment il ou elle devient quand il est ronchon. Euh, vous ne connaissez Ça fait rire Christophe, j'imagine que ça, ça, ça a fait débat récemment euh, du côté de chez Christophe, non Non, non, non. Vous, vous, ne, con, vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas vu réagir à une contrariété au travail vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas vu, s'énerver. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous n'avez pas passé tous les jours de la semaine avec lui. Vous ne connaissez pas quelqu'un tant que vous ne l'avez pas... Euh... C'est à distance. Et elle parle d'emménagement avant de nous expliquer qu'il y a eu une espèce de préavis dont on se demande si c'est à prendre au premier ou au second degré. Est-ce le préavis de son, de son appart Ou est-ce le préavis au, au sens métaphorique euh... Essayons de voir quelque chose. Et elle nous parle de quelques semaines ensemble et d'un emménagement. Mais le verre est dans le fruit. Tu n'emménages pas avec quelqu'un. L'occasion, en plus, ça s'est présenté il y a deux ans avec mon ex-américaine. Elle a voulu sauter de sa famille d'accueil, puisqu'elle était au, au père, entre guillemets, elle a voulu sauter de sa famille d'accueil à chez moi. J'ai dit, non, non, il y a une phase entre les deux qui s'appelle l'autonomie. Si, si, si tu fais ça, je deviens non, so, non seulement ton compagnon, ton copain, mais je deviens également ton parent par substitution. Ce n'est pas parce qu'on a un écart d'âge que, que je veux faire ça, en fait. Ce n'est pas mon but. Donc, il y a une phase qui s'appelle l'autonomie où je vais t'aider, et ça sera vachement plus simple pour toi que ça ne l'a été pour moi, où je me suis débrouillé tout seul, mais néanmoins, tu ne sautes pas de, tes, de ta famille d'accueil à, à chez moi. Et là, donc en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui a sauté, elle s'est fait un, dé, un déchirure, quoi, un grand écart, elle s'est claquée. Elle s'est claquée en sautant d'une relation totalement à distance à un emménagement, avec une période d'essai de deux semaines. Si, si on, on est d'accord, si c'est ce que tu as compris. Bon. Contredis-moi si tu as... Oui, d'accord. Bon. Ça, ça méritait plus qu'une phrase. Sur une vidéo qui, les chatons, fait 22 minutes. Sur 22 minutes, t'as 10 secondes de fait et 21 minutes et 50 secondes de sensations personnelles tournées autour de son ventre. Je suis pas certain que ce soit très productif. Et pour paraphraser un humoriste camerounais un petit peu tombé en... Un peu écarté de, de, des écrans récemment. C'était un couple gay euh, d'hommes qui voulaient euh, avoir un enfant. Et il disait euh, Oui, je sais bien, mais enfin, votre pratique, là, euh, même avec beaucoup d'amour, je ne suis pas sûr que ce qui en sorte aille à l'école <rire> jour. Donc c'est un peu pareil. Moi, quand tu me parles que de ton ventre en permanence et de tes sensations, euh, Cochet disait euh, Quand un comédien euh, se refusait à faire sa technique tous les jours, ses exercices techniques, et disait oh mais je le sens comme ça je le fais à l'intuition etc il disait mais ce qu'on ce qu'on qu sent ce que tu sens on s'en fout ça sent la merde euh, <rire> et c'était un, un homme plus, plus que cultivé affable euh, fin euh. donc en fait on est tous d'accord euh, ce qu'on sent est insuffisant d'accord je l'ai expliqué je l'ai dit quand il y avait Aurora rappelle-toi je ne suis pas je ne suis ni robotique ni pour un intellect pur déconnecté de toute sensation, j'ai dit, il faut penser qu'il y a trois choses. Il faut avoir une intuition avec le ventre. Quand on aime, c'est des papillons dans le ventre. Quand on a peur, on a des nœuds au ventre. Donc le ventre est un cerveau de l'intuition. D'ailleurs, certains scientifiques commencent à le démontrer. Il y a des livres sur le deuxième cerveau. Le cœur, c'est nos, nos penchants, nos allants, ce qui nous porte vers quelqu'un. Et la tête met ça en perspective et aligne le tout en disant « t'as peut-être tort, t'as peut-être raison, demande-toi, peut-être ton cœur te porte-t-il vers quelqu'un parce qu'il te fait penser euh, injustement euh, ?» euh, Et, et, et, et le, la tête fait le chef d'orchestre, d'accord Là, on a une surreprésentation des tripes et de la chialerie et de la sentimentalité et de la sensiblerie et le cerveau est absent pendant 20, 21 minutes et 50 secondes. Ça ne me paraît pas, euh, non seulement la bonne manière de surmonter une rupture, mais ça ne me, pa ça ne me paraît pas faire honneur à la soi-disant intelligence féminine. Je pense qu'à un moment, euh, 21 minutes 50 contre 10 secondes, il euh, y en a une qui est un peu défavorisée, quoi. J'ai reçu un mail de 10 lignes, avec une faute d'orthographe, à chaque ligne, dans lequel il me disait que non seulement il ne voulait plus vivre avec moi... Si ça te dérange, il ne fallait pas le prendre. Si tu le prends, ça ne te dérange pas. C'est mesquin. Dans une, dans une déclaration ex poste où il n'est pas là, de lui reprocher d'écrire comme un cochon. Quand tu étais en petite cuillère le dimanche matin, ça te dérangeait pas euh, qu'il y ait des fautes dans ses textos, hein, tu vois. Bon, un moment, il euh, y a des moments pour tout, quoi. Mais qu'en plus, il ne voulait plus continuer la relation avec moi. Et on ne s'est jamais revu. Et le lendemain, il m'a renvoyé un mail, <rire> quel homme littéraire pour quelqu'un qui est, qui est dyslexique, en me disant qu'il avait. Encore plus mesquin. <rire> tu vois, là, elle tourne, on le verra à la fin, là, elle tourne six mois plus tard. Et donc, du coup, elle a créé du ressentiment. Et donc, du coup, toutes ses qualités passées sous silence et... Enfin, tous ces défauts, plutôt, passés sous silence et étouffés quand tout allait bien, elle les enfile ensuite comme des perles, donc elle le tartine aller-retour. Hein. Ça, c'est la façon dont vos ex parlent de vous en votre absence. Maintenant, c'est comme ça, c'est le dyslexique, le ronfleur, le, le pingre. Moi, mon ex, tous ses ex à elle, notamment son ex-mari, puisqu'elle avait été mariée, divorcée, étaient était pingres. Maintenant, évidemment, J'imagine bien qu'avec son actuel, le pingre, c'est moi. Ouais. Alors que bien sûr, à l'époque, je me... n'ai enfin, jamais été particulièrement pingre, même pas du tout. Euh... Et mais pour le coup, je suis absolument persuadé que quand elle lui parle de son ex métisse qui habite à Rome, etc., je dois être le pingre de service, tu vois. On est toujours, on est comme toujours des mêmes défauts que les autres. Hâte qu'on se voit pour qu'on puisse évoquer ensemble des souvenirs en rigolant. Et c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, j'ai pas mal le sens de l'humour. Tu te souviens le, le jour où tu m'as dit que tu voulais avoir des enfants avec moi et que trois semaines plus tard, tu m'as quitté par mail C'était pas trop des barres Des grosses barres de rire Des grosses barres de poilade. Alors ça, de... je m'efforce d'être court, hein. je vous renvoie à mes contenus à la fois gratuits et payants pour approfondir. Euh, là, ce qu'elle qu reproche à quelqu'un, c'est l'absence de cohérence, c'est-à-dire d'avoir euh, déclaré vouloir des enfants avec elle et trois semaines plus tard de, de l'avoir quitté. Mais c'est pas plus incohérent qu'une femme qui te dit euh, « je t'aime à un moment » et euh, qui deux semaines après… Euh, voilà. Simplement, les déclarations, CF, mes conférences, les déclarations sont à prendre au présent. Et les gens leur confèrent une vocation d'éternité. Quand une femme te dit qu'elle t'aime, c'est qu'elle t'aime maintenant. Il est 12h09. Quand une femme te dit « je t'aime à 12h09 », ça veut dire « je t'aime à 12h09 ». Ça ne veut pas dire « je t'aime à 12h39 ». C'est « je t'aime maintenant parce que je le sens maintenant ». De la même façon, il avait probablement eu le désir... Le 14 mars, d'avoir des enfants avec toi, mais il avait le désir d'avoir des enfants le 14 mars à 14 heures. Ce qui est déclaré, et souvent quand c'est senti sans être pensé, ça n'est valable que dans l'instant. Ce n'est pas un mensonge. Tu ne peux pas le reprocher à un homme, dans la mesure où, toi-même, tu as dû faire des déclarations qui n'avaient de valeur que dans l'instant. J'ai ma vie, que j'avais envie d'en rire, et j'avais envie de vous faire rigoler avec, mais je n'ai pas trop réussi. Je me suis dit qu'à la place de vous faire rigoler avec... T'allais faire un peu de pognon. Oui, parce que là, tu pas envie de nous distraire ou de nous inspirer ou de nous faire rire. Tu n'as envie que de faire une vidéo dans laquelle tes, tes centaines de milliers de followers vont se reconnaître afin d'y faire des placements de produits et afin de te, de te taper de la thune en vendant ton propre matériel. C'est-à-dire, comme tu n'as rien écrit, tu n'as rien fait, tu n'as rien produit... En fait, ta propre vie devient ton produit. C'est-à-dire que comme elle n'a pas écrit 130 conférences et trois bouquins et qu'elle ne peut pas les vendre, elle vend quoi du, du maqu Le maquillage produit par d'autres et le, le prurit de sa propre souffrance. C'est le calvaire de la youtubeuse, c'est de, de vendre sa vie et donc de devoir se filmer dans les moments les plus intimes. On la verra presque au chiote. Pourquoi Parce que si elle ne se filme pas, elle n'a juste absolument rien à vendre. Elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais rien écrit. Quand une YouTubeuse te dit qu'elle veut t'inspirer de façon désintéressée, il faut comprendre le contraire en général. Hein. C'est toujours euh, je veux faire de la vue pour monétiser ma vidéo et, euh, et en vivre. Hein. Euh, L'inspiration est une vocation, euh, comme disait mon ancien chef, gentil c'est pas un métier et pleurer ça coûte pas cher. Hein. Alors là, là on, on, on commence directement les extraits abjects, c'est-à-dire qu'elle est en train de, de, de mobiliser des vidéos de lui en les coupant au niveau du, du tronc. Ou du bas du visage, je trouve ça non seulement moralement abject, en plus ce n'est pas cohérent avec le fait qu'il ne se voit plus, j'imagine bien que quand, quand tu as une séparation aussi nette avec quelqu'un que tu évites, euh, tu n'as certainement pas son autorisation d'utiliser des vidéos que vous avez faites en commun, en plus là c'est lui qui tient le téléphone, donc comment elle a eu ça Enfin tout est très bizarre, a-t-elle l'accord de ce type qui est à peine masqué Qui tenait le téléphone Comment le type accepte-t-il Est-ce qu'il a fait comme Aurora C'est-à-dire, est-ce qu'il a écrit à YouTube pour dire « c'est moi sur l'image, mais YouTube a répondu, on ne vous reconnaît pas ?» Enfin, tout ça mérite éclaircissement. Et à titre personnel, je ne l'ai d'ailleurs jamais fait, je n'aurais jamais, mais jamais, songé ou osé concevoir, caresser l'idée de mobiliser pour faire des vues euh, des, des vidéos aussi intimes que ce qu'on va voir là. Je, je pense que c'est typiquement féminin et que c'est vraiment... Euh, c'est presque une logique prostitutionnelle. C'est-à-dire que tout le monde sait que le corps des femmes est capitalisable, marchandable et échangeable sur le marché des rencontres. Mais pour un certain nombre de femmes, il est sacré. Et donc, tu ne l'échanges pas contre de, du cash. Et pour certaines femmes, il n'est pas sacré. Et donc, tu as le droit de l'échanger contre du cash. Et ça s'appelle la prostitution. Là, de la même façon, elle décrète, après à mon avis un, un conciliabule qui a été très très bref, elle décrète que son, sa marchandise intime, c'est-à-dire ce qui a été tourné dans l'intimité de la chambre à coucher, dans l'ascenseur, etc., dans, dans leur plus grande intimité charnelle, n'est pas sacré, qu'il n'y a aucune transcendance, et que, que c'est tout à fait monétisable en publicité YouTube. C'est une logique prostitutionnelle, c'est la même chose. Alors, ce petit arrêt sur image imprévu m'a en plus permis de remarquer un détail, c'est que je m'attendais à un petit film impromptu à l'iPhone. Non, ils sont avec le même équipement que nous, c'est-à-dire un appareil photo réflexe et un micro avec même la touffe sur le micro pour ne pas capter les bruits extérieurs. Euh, donc c'est un équipement professionnel. Donc là, de deux choses l'une, soit elle savait qu'ils allaient se séparer et donc tout est comploté, tout est, tout est fomenté, soit ça n'est pas le cas et dans tous les cas, tu n'utilises pas cet équipement pour te filmer dans un ascenseur. c'est pas possible. Donc, c'était, à mon avis, dans tous les cas, leur histoire était le matériel à, à un vlog ou à une vidéo YouTube. d'accord Simplement, il y en a un qui a décidé de descendre en marche et elle s'est retrouvée avec un matériel inexploité. et Elle s'est dit, merde, c'est de l'argent, on va en faire quelque chose. Ça, c'est pas possible. Euh, Christophe, tu as un réflexe, j'ai un réflexe, on a des objectifs, on a un micro. On ne se balade pas dans l'ascenseur avec notre meuf, avec ce truc à la main. Ça pèse, euh, ça pèse 700 grammes, il faut faire la mise au point, etc. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas spontané. C'est pas possible. Tu confirmes Je confirme complètement. Donc là, pareil, exploitation et surexploitation de plans où le mec est visible, pas reconnaissable, mais visible. Là, elle vient de dire, vous ne l'avez pas entendu parce qu'elle a murmuré, elle a dit « je me suis permise de mettre ton téléphone sur mode avion euh, ». Moi, je préconise quand même, je sais pas, Christophe, je, je, je te devine sourire derrière le masque, euh, notamment au début de l'histoire, laisser les téléphones des gens tranquilles. T'as pas à le mettre en mode avion euh, si je ne l'ai pas fait « Si j'éprouve le besoin que tu le fasses, je te le demanderai. » Laissez les téléphones des gens tranquilles parce que ce n'est pas le moment. -dire, vous avez, vous avez d'autres choses à, à faire. Ça, ça me paraît un terrain dangereux dans tous les cas. Même quand il n'y a pas de danger réel, un malentendu est vite arrivé. Et là, on voit qu'avec une, une espèce de gourmandise, je ne dis pas ça parce qu'elle a la tête ronde, mais c'est le, le terme qui me vient spontanément, avec une grande gourmandise, de celle qui sait qu'elle a... Regarde, ça, c'est le, le visage de quelqu'un qui, qui sait avoir commis le défendu, l'interdit, et qui je, je l'ai fait, tu m'en veux ». Ça, c'est un regard qui veut dire « tu m'en veux ». Elle savait que le, le, le téléphone, c'était propriété privée. Elle met un pied dans la propriété privée et elle regarde le, le propriétaire en disant « tu m'en veux ». Donc là, déjà, elle marque son territoire. Là, elle pisse contre un mur, là, symboliquement. Elle marque son territoire et elle mesure la flexibilité du type. Quelle est l'utilité, sincèrement, de ce plan dont elle se cache les boobs Tout est préparé, tout est pensé, en fait. Parce que si ça, c'est vraiment un plan intime, qui n'a pas de vocation à être YouTubé, pourquoi tu te caches les boobs ça. Tu le fais parce que tu sais que cette vidéo, tu sais que ce ce que tu es en train de produire, aura vocation à être partagé. Oh non J'ai cadré que ta tête <rire> On voit rien d'autre que ta tête. Il paraît que quand tu as des chocs trop grands dans ta vie, vous remarquez un truc, alors là, c'est pas du tout, ça c'est une, une réflexion générale que, que ça m'inspire. Euh, tu remarqueras le, le détimbrage, enfin la différence de timbre de voix entre l'extrait précédent, qui était du flirt, euh, où elle surjouait la femme-enfant, et son timbre de voix naturel. Euh, une femme amoureuse et qui flirte, vous n'entendez quasiment jamais son timbre. Elle est tout le temps dans l'enfantillage, dans, dans le babillage. Par contre, son timbre normal, c'est celui-ci, ce qu'on appelle son médium. C'est celui-ci. Écoute, dé, défaites-vous du sens et défaites-vous des mots et n'écoutez que la musique de la voix et le timbre. On croirait à deux personnes différentes. Écoute bien bien le timbre, c'est-à-dire la hauteur tonale de la voix et l'inflexion. Ah oh non. Oh non Je que ta tête Ah oh non, je suis toute nue <rire> Et une seconde après On voit rien que ta tête <rire> Et maintenant, écoute son, son, son vrai médium, son vrai timbre. Il paraît que quand t'as euh... euh, tu meuf, euh, il paraît que quand t'as... Voilà. Donc, dites-vous bien que l'espèce d'enfant, ce timbre volontairement enfantin, Esther Villard appelle ça le... Susciter l'instinct de protection. C'est une, une... Technique, non, parce que c'est un, un mot un peu vilain, mais... C'est une, f... oui, enfin, une, stratégie. Tout est une stratégie en sociologie. C'est une, c'est un, un truc, et astuce pour susciter chez l'homme l'envie de protéger. Hein. Le... Le, désir humain... le désir masculin fonctionne sur deux désirs euh... protection et euh... l'autre j'ai oublié. Euh... Enfin bref, là là c'est l'un des deux. C'est je m'infantilise. Pour susciter en toi euh, ce, ce désir -là. et, et c'est dans un montage moins tranché où tu n'aurais pas eu cet extrait juste après je m'en serais pas forcément autant rendu compte là elle est elle, tout à coup elle est externe elle s'adresse à une amie on imagine femme elle est dans son vrai timbre et on entend qu'on n'est même pas un octave en dessous on est deux octaves en dessous c'est à dire qu'elle triche de deux octaves pour s'infantiliser volontairement pour tirer de ce type, ou pour plutôt beurrer l'ego de ce type en renforçant son sentiment d'homme viril, puissant et protecteur. Trop grand dans ta vie, tu euh, as des hormones dans ton corps qui t'anesthésient pour anesthésier la douleur. Genre, <rire> <rire> et le chagrin là, ça va Mais je suis vraiment de ça. Oui, les hormones, on, on en a Parce tous, mais les hormones ne doivent que pas t'empêcher de penser à un moment. Savoir. parler dans un instant avec donc là là elle se file là elle est filmée en train de se filmer donc cette mise en abîme elle a quel but on sait pas exactement l'extrait va quand même nous permettre de euh, d'avoir la confirmation de ce que je disais qui est qu'elle euh, doit vendre du produit et qu'elle a souscrit avec des marques et que tout tout tout ce qu'elle a sur, sur ce téléphone sur ses appareils toute la bande sera utilisé sans aucun scrupule dans ce but. Tout que En fait, j'ai signé un contrat avec une marque pour faire la promotion d'un service de photographie où tu envoies tes photographies personnelles. Et les photographies personnelles arrivent imprimées sur des objets. Et j'ai reçu 300 euros de photos de moi sur des objets. Et je dois faire des stories en évoquant nos souvenirs ensemble. <rire> Il ah n'y ouais, ouais, a, a pas de relation, vraiment qu'il y a encore Internet. Franchement, ça va. Moi, ouais, ça va. Je ne verrai plus jamais ce potager de ma vie. On est le 20 décembre 2019. Ça fait deux semaines qu'il m'a quitté. Là, elle dit avoir compris, donc euh, on est curieux, on est attentif. On a hâte. Vrai. Quel est le rapport? Et qui me les apporte à Paris? Autant vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi et que je ne suis pas très joyeuse. Donc là, elle nous fait un plan à la Mike Horn qui se filme dans, dans un tipi sous la glace, on ne sait où. Yeah. This big boy teaches me all the lessons that I need to be taught in life. Euh, tu remarqueras que euh, volontairement, pour renforcer, évidemment, l'empathie à son égard, elle est mal éclairée, tu remarqueras qu'elle se filme de trop près, donc ce qui évidemment déforme le visage et qui est très laid, alors que quand elle veut se rendre belle, elle est, elle est bien éclairée, elle est le plus loin, elle est maquillée, là elle se filme de trop près. C'est une pro, hein. elle pouvait très bien poser le... Elle a un trépied, elle a tout ce qu'il faut, elle pouvait très bien poser la l'appareil... Non, elle se filme volontairement dans ces conditions-là, en contre-plongée, avec des ombres, pas maquillé pour vraiment accentuer les traits creusés. Hein. Vraiment dur. On attend toujours ce que t'as compris. Je suis très, très triste. Tu Il y a souvent ces boobs hein, en vidéo quand même. Hein. Non, je comprends plus. Septembre 2017, elle nous a expliqué tout à l'heure que ça s'est terminé début euh, 2020. En 2019. Après quoi, quelques ouais. semaines. Après quelques semaines passées ensemble. Ouais. mais Il ouais. y a plus que quelques semaines entre 2007 et 2019. Ouais. C'est qu ce qui manque euh... ou j'ai loupé un épisode. Non, non bah, il manque quelque chose à mon avis, je ne sais pas, c'est elle qui n'est pas cohérente. Ils n'ont pas, pas passé deux ans ensemble, on est bien d'accord. Il n'y a pas, non, deux pas deux ans. J'ai pas deux ans, je n'ai pas entendu ça en tout cas. <rire> pour y mettre les vêtements de ta bien En vrai, je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres, tu sais. Oui, donc en fait, elle n'a rien compris, hein. je, vous, je vous le fais court. Elle n'a strictement rien compris. Comme beaucoup de femmes, euh, elles vont euh, surinvestir euh, des moments qui n'ont en fait pour les hommes aucune importance. C'est ce que j'appelle dans mon jargon la charge émotionnelle. Quand un homme vous donne un cintre ou vous dit « mettez tes affaires là », nous, on s'en fout. Christophe C'est vrai, c'est vrai. <rire> D'accord. Ça n'a aucune, mais aucune, au strictement, aucune importance. Mais on ne donne pas l'importance enfin, qu'elle donne à non. ce genre de détail. <rire> vous, quand un homme vous, vous dégage la moitié de sa tablette dans la salle de bain ou la moitié de son placard, vous y voyez le symbole d'une astral d'une espèce d'alignement des astres ou euh, un don incroyable. Ce n'est pas un don incroyable. En revanche, il y a des choses qu'on fait pour vous que vous ne notez pas et que ça c'est très agaçant, on y verra dans une, dans une autre vidéo, mais arrêtez de croire que quand on vous libère un morceau de placard, euh, ça est une symbolique ou dans mon jargon une charge supérieure. Ça, ça n'est ne connecté, et moi, le placard pour nous, n'est émotionnellement connecté à rien. On s'en fout. C'est juste l'endroit où on met nos chemises. C'est tout. D'accord Donc, euh, interpréter la, la véracité, la réalité, la profondeur du sentiment de quelqu'un à votre égard par rapport à des gestes qui ne sont pas chargés émotionnellement, c'est vous leurrer sur son niveau d'intérêt. Mesurez-le à ce qu'il fait réellement pour vous pas à des gestes qui ne coûtent rien et qui ne sont strictement rien. Ne pas arriver quand tu étais généreux, ouvert, et que tu donnais beaucoup à l'autre. Alors la, la séparation ne peut pas arriver quand tu es généreux, ouvert et que tu donnes beaucoup à l'autre. C'est un peu un discours d'altermondialiste gauchiste, hein, c'est-à-dire... Euh, il ne m'arrivera... Je ne finirai jamais violé dans un gangbang par quatre Black Lives Matter parce que euh, dans ma vie, j'ai toujours été généreux et j'ai beaucoup donné à l'autre. Oui, mais enfin, il y en a qui sont passés par là et puis elles ont fini avec des cocards et des yeux au beurre noir C'est vraiment... Euh, là, elle démontre son inanité en une phrase, quoi. Et, et, et le pire, c'est pas d'être naïf en relation. On l'a tous été, moi également. Bon, moi, moins longtemps, parce que très, très vite, je m'y je suis intéressé, mais... Je pardonne la naïveté, je ne pardonne pas la paresse intellectuelle. À ce stade de naïveté, mais renseigne-toi, creuse et réfléchis. Elle va le faire en allant voir un psy, évidemment. Une psy, bien sûr, une psy, parce que toujours euh, sororité. Et en fait, euh, <rire> ça peut arriver tout le temps à n'importe qui, quelle que soit la relation. C'est stupide ce que tu dis. Donc là, en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que la, la, la séparation est comme une maladie héréditaire ou génétique ou un accident euh, domestique. C'est que ça te tombe en fait par hasard dessus et que rien n'a aucun sens, que rien n'est anticipable, que les événements s'enchaînent sans aucune forme de logique. Euh aide-moi, donne-moi la force. Donne-moi vraiment la force d'aller plus loin. Quand on a rompu, se c'est super bien, pour info. Bah non. Non, non, tu ne romps pas quand ça se passe super bien en fait. C'est simplement que tu n'es pas au courant des griefs que l'autre te porte euh, et généralement il y a de quoi les voir. Hein. C'est simplement que quand tu, quand tu dis qu'il ne te les a pas dit, si si, euh, on les dit, simplement l'autre, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Moi, à chaque fois que quelqu'un m'a demandé euh, à plusieurs reprises bah, pourquoi, pourquoi, pourquoi, chaque fois que j'ai répondu, une semaine après, était là, mais non, j'ai pas compris, tu me l'as pas dit, ben, si, si, je parle français, je te l'ai dit. En plus, c'est quand même un peu mon truc, donc je suis quand même assez clair. Il n'y a pas plus sûr que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et, et là, manifestement, elle ne veut pas entendre. Il est 8h du matin, et il va falloir qu'on monte et qu'on descende les, les marches avec tout. Ça, j'ai zappé. Bon, son déménagement, on s'en fout. Ah oui, là. Alors là, là, si vous ne me croyez pas sur l'importance, et sur la symbolique du ventre, je vous demande de bien vous accrocher et surtout de ne pas trop cligner des yeux, ça va être très très rapide. Non, elle n'est pas encore enceinte. On est en septembre 2018. Je je Alors ils sont en septembre 2018, elle se caresse le ventre en disant qu'elle est trop heureuse. Nous étions tout à l'heure fin 2017, mais en fait, ça a duré. Tu vois, on n'a on a même pas le, le narratif juste, euh, on n'a pas la timeline, en fait. On ne peut rien comprendre. Elle ne comprend rien et donc ne comprenant rien, elle se dit qu'on n'a pas besoin de comprendre. Mais nous, on est des hommes, on veut comprendre. Ça a duré combien de temps, ton histoire, connasse <rire> combien, Un an ou deux ans ou un mois ou une semaine, on ne comprend rien. Tout à l'heure, on avait l'impression qu'ils n'avaient jamais passé plus de quelques semaines ensemble. Et là, ça fait un an... C'est agaçant. On peut pas te faire une belle étude de cas, tu vois. Tu vas finir con sans rien comprendre. Ça c'est drôle. Non, ça faut avouer, c'est drôle les skis à Paris. Oui, alors quand un mec, je suis désolé, hein, mais quand un mec prononce le mot niais, à moins qu'il ne se désigne que lui-même dans une espèce d'humour, dans une espèce d'humour autodépréciateur, en général, niais, ça vous concerne. Moi, quand, il ne me semble pas avoir dit ça, mais si je devais dire cette phrase, enfin, si je devais qualifier ce que je suis en train de faire avec ma meuf de niais, il ne faudrait pas qu'elle le prenne très, très bien. Je... C'est déjà un signe annonçateur qui te trouve un peu nunuche, un peu coconne et un peu nignèse, tu vois. Même Christophe, qui n'est bon, euh, pas forcément connecté sur ces, sur ces choses-là autant que moi, j'ai vu un petit tressaillement de ta part, que tu commences à prendre le pli et tu as senti qu'il y avait un problème. Là. Ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, déjà. Donc le mec lui dit qu'elle est à moitié niaise et il, lui... et il se demande s'il s'aime encore. Ça, ça déjà, quand tu poses ça. la question en général, comme dit, comme dit Jean-Pierre, euh, c'est vite ouais, répondu. Hein. Ouais, c'est ça. Euh, quand on se pose la question, la question elle est vite répondue, faut le savoir. Je t'aime. Euh, oui. Et toi tu ouais, je t'aime aussi. Non mais, c'est a... rap C'est rap le rap. rap Pas le rap gay. Qu'est ce que c'est le bordel chez eux, c'est infâme. Il y a des vêtements partout en boule, des torchons, la meuf elle est en polaire d'une couleur dégueulasse. Et D'ailleurs, euh... si je peux ajouter quelque chose sur le fait de laisser une place dans le placard, je pense que c'est peut-être pour pas avoir le bordel, justement, qu'il y ait une place dans le placard. Il y a une autre chose que j'ai... réalisée. C'est que j'ai l'impression que... j'étais... vraiment une... une... partie de moi qui per... qui m'a permis de d'être plus sereine, d'être plus ancrée dans la réalité, dans le Bon alors là, encore une fois, je suis désolé, hein, mais enfin les faits, euh, comme d'habitude, me donnent raison. Défaut de F, évidemment, c'est toujours le, euh, cette espèce de côté euh, fierté d'être hors sol, déconnexion avec le principe de réalité, avec l'économique, avec le logistique, avec l'administratif. Quand je le dis, vous allez dire c'est de la misogynie abstraite, bon ben là, qu'est-ce qu'elle vient de dire hein elle vient de dire, euh, le mec me permettait de me connecter à la réalité. Euh, et euh, donc du coup, on se demande, bah, très bien, Donc c'est ce qu'il t'apporte, euh, tu l'apportes quoi À aucun moment, il faut toujours se demander, quand on est quitté, c'est qu'on n'apporte pas suffisamment sur la table. Tu lui apportes quoi Tu lui as apporté quoi On ne saura pas. Cette question est restée sans réponse, comme dirait la commission d'enquête. Un peu... Donc là, elle fait semblant de remonter. Alors lui, il, il lui filme les boobs, et elle fait semblant de remonter la caméra, alors qu'en fait, dans tout le montage, elle ne le prend que des plans où on voit ses boobs. Donc c'est toujours un petit peu ce, ce côté. Euh, euh, on sait très bien ce qui marche euh, pour faire des vues, mais on prétend évidemment à, que ça a été pris à son insu. Tu vois, alors qu'il est tout le temps en soutif dans tout. En... Mais Racine, la personne qui manquerait dans, dans le présent et, et dans profiter de la vie. Calme, la, sérénité, le... la sérénité, en général, ça se base sur la pensée, la culture, la, la connaissance de l'actualité et la logique. Quelqu'un de serein, c'est quelqu'un qui sait ce qui se passe globalement dans le monde à un moment donné, qui sait à peu près ce qu'il faut faire pour s'en tirer et qui, quand un impromptu, quand un imprévu survient, qui est capable d'y réagir avec le, le juste degré de proportion. Et c'est quoi le contraire de serein C'est un hystérique et un hystérique, c'est quoi C'est quelqu'un qui, qui se lance dans des tirades démesurées, démesurées par rapport à quoi Par rapport à la nature de ce qui vient de se passer. C'est quelqu'un qui va s'emballer et faire des... Euh, comment dire euh, Monter dans les tours pour euh, trois fois rien. Donc si le mec lui apporte la sérénité, ça veut dire que le mec, a priori, était supérieur d'un point de vue de la ratio, c'est-à-dire de, de, de... Dans son appréhension de la vie comme problématique, parce que la vie est une succession de problèmes qu'on règle tout le temps. Nous, on ne fait que régler des problèmes. On règle des problèmes techniques, on règle des problèmes de lumière, on règle des problèmes d'aurora, on règle des problèmes... De... On ne fait que ça. Manifestement, il en faisait plus que sa part, tu vois. peut-être une des raisons pour, aussi pour lesquelles il est parti. Et elle, elle apporte quoi Bah ben, rien, on ne sait pas. Et euh, ses racines, quoi. Et ses affaires dans, dans le placard. Des... C'était un peu mes racines. La personne qui manquerait dans, dans le présent et, et dans profiter de la vie. Et de la nature et et j'ai juste peur que tout ça disparaisse comme lui a disparu. Mmh. C'est un nique-nique-nique-tête, oui. mais enfin bon, admettons. La troisième chose dont je me suis rendu compte, c'est que personne sur cette planète euh, ne m'aime pour qui je suis. Donc là, vraiment. Euh, en fait, plus le temps passe, plus on régresse cognitivement. Et là, elle a, le... elle a la perspicacité cognitive d'un enfant de, de, je sais pas, de, de collège. Quoi. Enfin, moi, j'aurais jamais pu écrire quelque chose d'aussi bête, passer euh, peut-être la cinquième ou la quatrième. Parce que le contrat tacite que vous aviez avec un type n'a pas marché et qu'il a préféré une autre mieux que toi, alors personne ne t'aime sur la planète entière. Mais même en sixième, tu peux pas écrire un truc aussi con dans une disserte, quoi. Elle régresse, c'est terrible. C'est affligeant, en fait. J'ai pitié. C'est pas très grave, mais faut apprendre à vivre avec ça. Ou alors... Vous dites peut-être... Elle le sait que ça fait pitié, mais elle a conscience de son public. Et elle sait que c'est ce qu'il faut leur servir pour faire des vues et euh, s'acheter ses... ses, ses, ses, ses, ses, ses, ses je, je sais pas ce que vous sachez d'ailleurs. Si vous voyez cette vidéo que vous, vous m'aimez, mais vous aimez l'image... Que je vous donne de moi, vous aimez pas mes défauts, vous, vous aimez pas mon... ma façon d'être au quotidien. Et... et je pense que a aimé ça et maintenant il m'aime plus, donc euh, il faut apprendre à être heureux avec ça. C'est une meuf quoi, binaire en la... fait. Comme un... Il y a un homme binaire, ouais, il y a des ouais, meufs binaires. Je suppose, mais en tout cas, je il m'aime, il m'aime plus, comme un interrupteur. Mais... Puisque la personne qui m'aimait ne m'aime plus. On est le 10 janvier, comme vous pouvez le voir ça va beaucoup mieux. <rire> et le 3 février 2019, je croyais que ça allait mieux, enfin 10 jours ça allait mieux, euh, j'ai mangé une orange samedi matin, j'ai croqué l'orange et je fais, ah c'est marrant, <rire> il adorait les oranges. <rire> Et ça fait deux jours. Ah oui, en fait, quand on ne comprend pas, ah, jours, pas, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on est entièrement l'objet, on est l'esclave, l'objet est donc l'esclave des atermoiements de sa boussole euh, ventrale en fait. C'est-à-dire, euh, bah, si, selon qu'on a un peu chaud, un peu froid, ou que l'orange a été mûr ou pas mûr, on va être euh, la pente qui s'offre à nous va être celle de celle de la gaieté ou du désespoir. Mais quand on a compris. Quand on est arrivé à reconstituer la séquence logique qui a fait que quelqu'un qui vous voulait dans sa vie plus que tout ne vous veut plus, quand on est arrivé à comprendre le, la pierre d'achoppement, où était le moment, le jour, l'acte, la phrase, la, la limite, l'impéritie, dirait les pédants, quel était le truc qu'on attendait de cette personne qu'elle n'est pas arrivée à donner Ça, c'est ce qu'on fait dans mon travail à moi avec, avec mes chatons, avec mes clients. Comme elle ne comprend rien et qu'elle ne veut pas comprendre, du coup, elle n'a aucune maîtrise sur ce qu'elle ressent. Quand tu comprends, de temps en temps, tu as un, le bide ou le cœur qui te fait un appel du pied, tu as un peu… Mais tu as tout de suite la, la colonne vertébrale. Tu sais exactement ce qui s'est passé, tu sais ce qui a manqué ou pas et tu, tu, tu modères, tu, c'est comme si cette, ce petit toutou intérieur qui voulait te, te, te gratter, te, te déranger, jouer avec toi ou t'emmerder… Tu lui fais une ou de caresse sur la tête, symbolique, c'est une métaphore, et tu le mets à la niche. Parce que tu sais comment réorganiser les choses. Quand tu ne comprends rien, tu es la proie totale de tes émotions. Et tu, et tu en viens à te contredire, à réécrire l'histoire, et demander à tous les hommes, après un divorce, euh, quand leur femme raconte que ça fait dix ans qu'elle se plaignait de ci ou de ça alors qu'ils n'ont rien entendu, certes, ils ne sont pas toujours les plus malins à décoder les signes, mais globalement, c'est parce qu'elles réécrivent. Et elles réécrivent parce qu'elles sont la proie et l'objet de leurs sensations dans le présent. Là, on en a l'exemple. En fait, je ne dis rien d'original, et je me répète, mais je suis désolé, c'est parce qu'elles ne me donnent rien d'original à dire. C'est vraiment... Le, la, la, la panoplie d'arguments rhétoriques et très est très faible. C'est toujours les mêmes. Si un jour, je trouve une vidéoscopie où elle mobilise d'autres techniques, d'autres logiques, d'autres réflexes, je serai ravi de les décoder. Mais là, c'est toujours la même chose. C'est toujours moi, moi, moi, mon bid, mon bide, mon bid, mes sensations, mes sensations, mes sensations, et je comprends rien. Bah, alors, ça me fait répéter la même chose, je suis désolé. Je dis toujours que c'est une erreur. Euh, J'arrive pas à... à alors là, tout à l'heure, Christophe et... m'a dit qu'il devait vouloir faire là, une sextape, qu parce que qui, qui tient la caméra Où est-elle est est posée sur le lit comme ça... ça c'est une sextape avortée, ça. Elle est suicidaire parce qu'elle s'est faite larguer. Donc quand vous voyez que ça, ça suffit à être suicidaire, vous comprenez que les femmes meurent 8 fois moins de suicides que les hommes parce qu'elles tentent deux fois plus et réussissent quatre fois moins. Donc euh, à un moment, les mots sont totalement... Il euh, y a une ablation, si tu veux, des conséquences des mots qu'on prononce. On dit suicidaire sans avoir jamais tenté de se suicider. Euh, on dit maladive sans, sans jamais avoir été malade. Tout raté et qu'on mérite pas d'être aimé puisque la personne qu'on aime le plus au monde nous rejette. Je vois mon reflet en tout cas. Je vois tout. C'est indécent. Je... Non, non. Les, les, les passages d'intimité sont indécents. donc hein. là c'est important de se faire avec déjà les... dit. Donc, là, le, le, donc suite à la rencontre avec le psy, donc là elle part en programme de cure. Donc en vacances avec des potes, euh, des femmes et un gay. T'as remarqué qu'elles, quand elles se séparent, elles ont tout de suite une sororité et elles se soudent entre femmes euh, pour se changer les idées et s'entraider. Nous, peau de zeub. Mais vraiment, mais, t'es d'accord ou pas, Christophe non, Je suis d'accord. Mais ouais. peau de zeub, hein, je veux dire, t'as un pote qui vient de se faire larguer comme une merde, on l'écoute un quart d'heure maximum et on n'en parle plus jamais. C'est fini. Et on ne va jamais <rire> lui proposer de partir euh, faire les cons à je, je ne sais où. Tu as déjà vu ça de tes yeux Non. Tu as déjà des amis hommes qui ont dit « un tel s'est fait larguer, en, euh, partons en vacances, distrayons-le euh, ». Euh, non, ça n'existe pas. Donc encore une fois, mais là, je suis presque admiratif. Là, ce n'est pas de la moquerie, c'est je suis admiratif de l'entraide et du sentiment collectif, ce que vous appelez désormais la sororité, dont vous faites preuve, mais euh, sachez que nous, on se débrouille tout seul et qu'on l'a jamais. Hein. Nos potes s'embranlent en, en fait, ils ne veulent pas t'entendre. Et quand c'est leur tour, par contre, ils t'appellent en chialant et tu les écoutes pas non plus parce que tu dis Eh hey, mec, Eh <rire> <rire> hey, mec, ça t'intéressait pas mon histoire cet hiver Bah écoute, je suis bien désolé, coco." Voilà. Donc en fait, c'est vacances. Amis, bourrage de gueule et shopping, hein, toujours très original. Pour s'aimer de nouveau, elle s'achète des robes. C'est pour ça que le, le, la, la société de consommation, alias l'Empire, comme dit l'autre, ou alias euh, la bête, comme disait Jean Raspail, la bête immonde. Enfin, lui, il disait pas immonde, il disait la bête, euh, adore le célibat. Un, célibat cons, un célibataire consomme au cours de sa période de célibat 1,6 fois plus qu'une personne en couple. Là, on en a l'exemple. Donc là, on va se mettre au sport et perdre 10 kilos. Alors peut-être que pensait y avant, à la limite, non <rire> Je sais pas <rire> Pourquoi pourquoi toujours... Et ça, c'est un... une remarque que je fais également aux hommes. Pourquoi toujours attendre le, le, le, le creux de la vague pour se remettre en forme Non, maintenez-vous en forme avec votre partenaire, Enfin, ça sera d'autant mieux. Allez, conclusion. T'as vu, là, elle dit ne pas pleurer de... Je l'avais pas vu tout à l'heure. C'est écrit dans le coin de l'écran, ne pas pleurer dans les bras de son date Tinder. Ce qui confirme bien ce que j'ai toujours dit, que les filles ne vont pas sur Tinder pour rencontrer quelqu'un, mais pour en oublier un autre. Regardez, vous allez voir, vous allez voir la preuve, là. Ne pas pleurer dans les bras de son date Tinder. Ce qui veut dire que sa pente, c'est de pleurer dans les bras de son date Tinder. Ce qui veut dire que j'avais une énième fois raison. Tinder et les applications de rencontre sont le lieu où elles viennent oublier le type qu'elles aiment et certainement pas le lieu où elles viennent, entre guillemets, euh, vacantes et disponibles à rencontrer quelqu'un en toute objectivité. Voilà la, la raison pour laquelle toutes vos histoires Tinder et autres, cacafouillent. Ca parce qu'il n'y a pas la place, le, le terrain n'est pas euh, travaillé. C'est marrant de constater à chaque fois que dans leur soi-disant diversité, un, c'est toujours la même logique, et deux, j'ai toujours raison. C'est en, proposer en commentaire des vidéoscopies où j'aurais tort. Je vous promets, je vous jure, devant témoins, masqués mes témoins quand même, si vous me trouvez un témoignage sincère à passer en vidéoscopie qui infirme mes théories, je vous promets de l'admettre et de les updater, c'est-à-dire de les mettre à jour. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Ouais, la différence entre les amitiés hommes et femmes, c'est que les copines ne se voient plus trop quand il y en a une qui a un mec, mais qu'elles acceptent comme implicite de tout de suite récupérer la pauvre... Euh, tombée à la mer, quoi, la pauvre naufragée, et de la cheer up, de la tirer vers le haut. Euh, nous, non. <rire> Donc, euh, si vous êtes une femme et que vous trouvez, que vous trouvez votre rupture difficile, dites-vous que les nôtres sont généralement bien pires. Bonsoir, on est le 9 avril 2020, ça va mieux, ça va mieux, euh, ça va mieux. Mais tu t'es séparé ouais, quand On comprend pas pas l'impression qu'on me l'arrache nuit et jour. Quand elle s'est séparée, Christophe c'est séparé en fin 2019 si j'ai bien compris je crois, aussi, compris, je le crois, le crois. Décidé de vivre <rire> j'ai choisi de ne pas sombrer dans le chagrin éternel Bon le enfin, chagrin éternel. <rire> Donc là on est carrément on est, on est au delà de la, de la psychologie de comptoir on est vraiment dans la dissertation d'enfants de, de, d'école primaire quoi le chagrin éternel comme si euh, petit être euh, petit être fini et, et pragmatique et soumis à tes hormones et à ton ventre, t'avais la moindre euh, perception consciente de ce que c'était que l'éternité quoi. Laisse l'éternité où aller elle a pas besoin de toi. Hein. Je pense que ça prend le temps que ça prend chez des gens, mais il y avait un moment où je me suis rendu compte que que t'avais envie de Ken. Bah, que j'avais le choix. Donc le troisième. Que t'avais envie de Ken. Confronter mon chagrin et avec ma fille. Que on... t'avais envie de Ken. A appris à dire au revoir. Que tu avais envie de Ken. à faire la liste des bons et des mauvais souvenirs que j'avais avec... Ça, ça s'appelle créer du ressentiment, dans mon, dans mon jargon. Donc tu vois, si tu m'avais écouté, pour beaucoup, si tu avais écouté une ou deux de mes conférences sur le couple, pour beaucoup moins cher que ce que tu as pris là pendant six mois, tu aurais tout de suite compris qu'il fallait créer du ressentiment et tu aurais économisé six mois de psy et dix kilos de, de goinfrerie. Et de toute façon, crache ta pilule, tu, tu ne l'as oublié que parce que tu as niqué un autre mec. Mais dis-le euh, Dis-le homme... Mais dis-le Dis-le Parce que d'une certaine façon, euh, c'est comme si j'acceptais... Mais dis-le, ça se voit dans tes yeux que t'as envie je de Ken. Toujours pas, ça c'est très difficile euh, et je fais énormément de cauchemars la nuit. J'ai enfin refait des vidéos sur ma chaîne YouTube, ce qui me rend très heureuse. Et le désir est revenu. Voilà 9 avril 2020, <rire> 3 semaines de confinement sans voir personne. Tu t'es fait et Ken le 9 avril 2020 et donc comme te. le mec s'y est pas trop mal pris et qu'il ne t'a pas trop évoqué le précédent, et que tu t'es rendu compte que finalement t'allais survivre sans. Mais tout ça pour ça en fait. C'est vraiment... Ça m'a fatigué cette vidéoscopie. La prochaine, je vous en supplie, un peu moins niais, même si en réalité ce que vous jugez comme niais, ça fait des millions de vues, donc c'est bien qu'à un moment c'est l'image du public qui s'y retrouve. Euh, voilà en gros la façon dont une fille digère ses déceptions amoureuses, on ferait peut-être la même sur un homme, mais enfin, c'est rare qu'il le décrive. Si, j'avais un ancien collaborateur qui s'appelait Basile, euh, Basile Bernard, qui avait rédigé un livre qui s'appelait Je me fais larguer », qui m'avait gentiment offert, c'était déjà beaucoup moins moigné. Euh, que vous dire, euh, pour encaisser les ruptures like a boss, pour comprendre les dynamiques qui s'instaurent dans un couple à votre avantage ou à votre désavantage, je vous suggère de faire l'économie de la psy de Swan, la youtubeuse, et je vous suggère de recourir aux séminaires, aux conférences, aux contenus les plus pertinents en français disponibles sur le sujet. Ils sont sur Mad Consulting, c'est la boutique de Bibi. Ils vous apprendront à faire raisonner ensemble votre tête, votre cœur et votre bide. Ce qu'à ce jour, jamais aucune youtubeuse n'a été en capacité de faire, en tout cas à ma connaissance.